françois Bégodeau, bonsoir nous sommes ensemble pour évoquer boniment qui est sorti aux éditions d'amsterdam et on est très content de vous recevoir puisqu'en fait on s'est rencontré en visio donc pour la première fois nous vous accueillons sur ce magnifique plateau alors sur cette histoire de boniment bon j'ai passé du temps rien que sur le titre parce que ça m'a interpellé j'ai cherché, j'ai trouvé comme définition propos des nuits de sérieux ou fait pour tromper. C'est aussi l'annonce orale faite à l'entrée d'un lieu de spectacle. On n'a jamais été autant dans la société du spectacle de Guy Debord. Ok, ça commence fort. <rire> tout de suite, Guy Debord. Quoi, <rire> euh, bon, alors je crois que ce qu'entend Debord par euh, société du spectacle est, est parfois un tout petit peu mal interprété, mais je, je prétends pas en être le spécialiste loin de là je crois que c'est une notion qui est très très forte et qui va très au delà de ce qu'on attache euh, traditionnellement à ce qu'on appelle la société de l'image ou la société médiatique ça c'est venu après d'ailleurs de bord on avait vu les prémices mais c'est pas ça c'est ce dont parle de bord c'est un truc très très puissant c'est la dépossession nous sommes séparés nous sommes la condition séparée nous ne nous appartenons non plus à nous mêmes euh... et là je crois qu'effectivement bon il en avait déjà vu d'ailleurs euh... enfin, il l'a déjà diagnostiqué dans les années 60 parce que le livre date de 67, 67. je crois et donc, cette chose-là était bien engagée, je dirais. Mais bon, il est évident qu'elle s'est sans doute radicalisée depuis. Pourquoi Je crois que la société, il y a eu une extension du domaine marchand. Je pense que c'est surtout ça. Ce que d'ailleurs diagnostic aussi Guy Debord. Hein, c'est un livre très, très porté sur la chose du capitalisme, la société du spectacle, hein, comme, on, comme on a tendance à l'oublier. C'est même euh, d'un marxisme bizarrement orthodoxe venant de Guy Debord, d'ailleurs. Bon, mais enfin, passons. Et donc, il y a eu cet effet, je vais effectivement, d'une marchandisation, je dirais à la fois du monde, des échanges, mais aussi de nos vies, de notre quotidien. Peut-être que l'élément un tout petit peu nouveau et qui a eu tendance à se radicaliser ces 10, 20, 30 dernières années avec des effets d'accélération, c'est le fait que nous sommes devenus nous-mêmes les propres colporteurs de la marchandise. Ça, c'est ce que j'essaie d'analyser plutôt dans la deuxième partie du livre. Donc, bon, parce que disons là. Le geste marchand s'est immiscé dans nos vies et dans notre quotidien et jusque dans des zones de notre quotidien qui étaient, quand j'étais enfant par exemple encore, dans les années 70-80, encore un peu vierges, qui étaient des territoires qui n'avaient pas encore été complètement conquis par la marchandise. Euh, et ben, les marchands ont pénétré dans nos foyers, ont pénétré dans notre intimité, notre quotidien, et notamment par un objet qui est à la fois emblématique. De ce nouveau capitalisme là, euh, armé de technologies qui est bien sûr le téléphone, le téléphone sans fil, euh, qui sont d'abord les ordinateurs, des choses comme ça. Donc, pour ça, évidemment, je pouvais pas euh, faire un passage en vue du monde libéral sans en arriver à un moment à ces objets qui ont eu un effet accélérateur d'un processus qui était engagé depuis très longtemps et qui est très banalement la marchandisation du monde. Ce livre, c'était euh, une, une envie de faire un point justement sur cet état des lieux. C'est parti un petit peu d'une occasion. J'en avais fait quelques-unes, des petites, ce qu'on appelait des petites mythologies dans un gros livre qui s'appelait Le Nouveau Monde, qui était un livre collectif sorti aussi chez Amsterdam il y a une année un peu plus. Et bon, ils avaient demandé à quelques auteurs euh, qui faisaient partie de ce gros collectif de, de faire des petites mythologies libérales. J'en avais fait quatre ou cinq. Et ça a plutôt plu aux coordinateurs du, euh, du livre et qui m'ont dit Tu voudrais pas en faire 40 quoi, ou 45 ou 50. En fait, c'est parti de là. Je, je, je dis les choses de façon très prosaïque parce que parfois un livre ça part comme ça. Mais après, une fois qu'ils me l'ont eu demandé, ben moi je me suis tout de suite demandé s'il y avait un livre possible. Si d'abord je pouvais tenir la longueur, est-ce que vraiment j'avais 40 sous le pied euh, des, des petites mythologies comme ça, des petites fictions libérales que j'ai par la suite appelé boniment au cours de l'écriture Et oui, ben en réfléchissant, en observant, je me suis dit qu'il y avait matière, il y avait matière, il y avait possibilité de construire un livre et puis de, et puis aussi, incidemment, de faire un peu littérature, ce qui est, ce qui, ce qui est toujours un truc qui m'importe un peu quand même. Est-ce qu'on peut arriver à, disons, prendre des des sujets relativement théoriques, par exemple des sujets économiques, des sujets sociaux. Est-ce qu'on peut les attaquer par la par la face littéraire d'une certaine manière, c'est-à-dire par la face du récit? Par la face des situations, par la face des personnages, euh, ce que j'ai eu tendance à développer dans Boniment. Donc, à partir du moment où, où cette chose-là m'est apparue, où cette possibilité littéraire, stylistique et aussi théorique euh, me paraissait viable, je me suis lancé. Mais c'est un exercice que vous aimez beaucoup, cette contrainte de dire chiche est-ce que vous pourriez faire -à répondre à une, une, une demande typée d'écriture en fait, j'ai eu un événement un peu fondateur dans ma petite carrière de petit écrivain, c'est en 2004, des gens sont venus me demander, ils lançaient une collection où il s'agissait, de, pour des écrivains contemporains qu'ils venaient démarcher, de faire une biographie, en tout cas un livre autour d'un mythe contemporain de la pop culture. Et moi, bon, je m'étais lancé sur Mid Jagger, et ça a donné un livre qui s'appelle Un démocrate. Et écrivant ce livre-là, je me suis rendu compte que j'aimais bien les commandes, quoi. Et que la commande, ben, c'est très banal ce que je vais dire, mais je l'ai éprouvé intimement, je l'ai éprouvé techniquement. Euh, vous euh, sortez de votre zone de confort tiens, pour, euh, <rire> pour prendre un, de, un des boniments que j'étudie dans, dans le bouquin, euh, c'est-à-dire vous, vous explorez des territoires stylistiques que vous ne soupçonniez pas ou dont vous ne vous, vous ne vous soupçonniez pas capable. Euh, où vous, vous, vous préjugiez pas capable de les explorer. Et voilà, où je me suis rendu compte, je savais, je pouvais faire ça, une biographie littéraire par exemple, ou en tout cas faire un livre qui partirait d'une documentation. Bon, je prends cet exemple qui est, très, qui est très lointain, mais à partir de ce moment-là, j'ai eu tendance à, à, à vraiment prêter une oreille attentive aux commandes, euh, parce que je, on pourrait aussi les balayer, derrière vers demain, dire j'ai pas le temps, non le sujet m'évoque rien. Même quand ça m'évoque rien, j'ai toujours tendance à y réfléchir. Et alors, il est arrivé que je dise, au bout du compte, non. Mais euh, mais quand on réfléchit à quelque chose, ben on se dit, tiens, mais en fait, il y a la possibilité d'un livre, comme disait à peu près Michel Welbeck. Mais c'était pas ça la petite. <rire> oh, c'est très rare que je cite Michel Welbeck, une... <rire> mais voilà, c'est un hommage. C'est vrai que, que ouais. c'est plusieurs fois qu'on se croise. C'est une première. Ouais. Chaque intitulé de chaque petite mythologie donc est un boniment. Bah, je suis parti à chaque fois Bodiment est un terme un peu générique évidemment qui ne collerait peut-être pas aux 45 entrées ou 40 je sais plus euh, mais c'est vrai que la première chose le, le geste disons qui unit un peu toutes les, les petits fragments que j'ai écrit consiste à prendre acte d'un élément de langage que peuvent diffuser les marchands en bons bonimenteurs qu'ils sont, parce que c'est fréquemment le bonimenteur, c'est celui qui est peut-être à l'entrée d'un spectacle, mais c'est un commerçant. Il veut vendre le spectacle, donc il produit des éléments de communication, des éléments publicitaires, ce qu'on appelle un boniment, pour faire entrer les gens dans le spectacle, dans, dans la tente du cirque, par exemple, si on était sur une, une fête foraine ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, je, je, je suis parti plutôt sur des, des, des faits qui étaient des faits linguistiques, puisque ce sont des éléments de communication pour nous vendre des choses. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce que ça cache, quoi. En tout cas, ce que ce que ça dit sans le dire vraiment, ce que parfois ça le dit pas du tout. Bon, si on prend par exemple, parce que je pense que, le en fait, il faut savoir que nous les dominants, ceux qui sont en charge du monde, c'est un petit peu schématique de dire les choses comme ça, mais je vais un peu vite. Euh, on a le temps. On a le temps. <rire> Non, mais ça mériterait beaucoup beaucoup de nuances ce genre de formulation les gens qui sont en charge du monde Mais enfin disons ça euh, cela semble bien qu'ils sont quand même je crois qu'ils le sentent intimement plus ou moins consciemment d'ailleurs je pense inconsciemment leur corps est incommodé par eux mêmes je crois qu'ils savent bien qu'ils sont en train de dévaster quelque chose bon et bon, la dévastation écologique, ça existe. Mais il y a eu d'autres dévastations. On dévaste les corps aussi quand on les fait travailler. Enfin, on dévaste beaucoup de choses. Ils le savent. Ils le savent que globalement, le système dont ils sont les vecteurs, les acteurs, n'est pas défendable. N'est pas défendable. Et dans la mesure où, bah, évidemment, ils ne vont pas changer ce système qui les fait roi, il faut donc qu'ils maintiennent le système. Et comme ils sentent bien que le système n'est pas défendable, alors ils font de la falsification. Ils vont essayer de défendre le système en produisant des éléments de communication qui sont évidemment mensongers parce qu'ils connaissent bien le ressort de la chose bon alors ils produisent comme ça des mots alors bon, je pourrais prendre cet exemple parce que c'était c'est une des premières que j'ai pu faire les petites mythologies des petits boniments c'était l'expression dont macron qu'on peut appeler espèce de, de vrp en chef euh, euh, jalonne ses discours à savoir il faut prendre son risque j'ai pris mon risque alors c'est intéressant dans la généalogie parce que ça, ça, ça part de rené char quand même bon alors le pauvre René Char, qu'on piétine et voilà, ça part d'un verre de Rodéchard qui, qui utilise cette façon-là de d'habitude. On dit prendre un risque, hein, je vais prendre un risque. Et, et char effectivement, nous nous, nous nous dit va vers ton risque. Il, il ajoute ce possessif qui est une sorte de torsion poétique hyper intéressante. Ouais. Bon, bah, le problème, c'est quand les marchands s'en emparent, ça donne un boniment et ça donne ça donne ce truc qu'il répète à l'envie. Notre ami Macron qui est Je suis allé vers mon risque. Mais qu'est-ce que ça veut dire ah, bah, Ça veut dire quoi Ça veut dire que. Une des mythologies ou une des fables qu'aiment bien diffuser les marchands, c'est qu'ils prennent des risques. Bon, ils savent bien que les inégalités sont absolument insupportables, qu'elles sont injustifiables, indéfendables. Bien sûr, qu'elles sont indéfendables fondamentalement, d'un point de vue moral, politique, technique, chrétien, tout ce qu'on veut. Elles sont indéfendables. Alors, il faut quand même les défendre. Et une des façons de le défendre, bah, c'est de dire que tel entrepreneur, au début de sa geste marchande, il a eu un risque. Il y a eu le fameux moment zéro le moment un d'une d'une geste entrepreneuriale euh, qui est donc euh, qu'on nous vend comme une aventure et toute aventure possède une espèce de premier saut comme ça qui a été une vraie prise de risque alors c'est vrai que je suis beaucoup payé à pas foutre grand chose je suis très très payé euh, à en gros accumuler des rentes qui en faisant travailler d'autres que moi mais tu comprends bonhomme j'ai quand même pris un risque au début c'est ça qu'il appelle prendre son risque c'est que je me suis moi même engagé j'ai engagé mon corps dans cette affaire et c'était presque une, une question de vie ou de mort quoi. Il y j'ai eu un danger au départ bon alors c'est intéressant de voir c'est intéressant de raconter l'histoire de ces gens de voir d'où c'est parti qu'elle a été leur première mise quel a été ce fameux premier risque là donc ce propre fameux premier risque en général il consiste à investir de l'argent lequel argent en général vous a été donné par un banquier ou par vos ascendants si vous êtes un héritier et plus souvent d'ailleurs les deux en même temps alors bon bah je veux dire il est évident que c'est une falsification et une torsion de la vérité auto mythologique et auto glorifiante que d'appeler ça un risque bien sûr euh, alors et après je pense que ça vient aussi du fait que les marchands n'ont de cesse que de vouloir faire prendre des risques aux autres c'est comme ça que je termine le fragment en fait quand il donc ils font comme ça l'apologie ou l'éloge du risque dans la vie, c'est qu'ils escomptent très bien que les, les gens, beaucoup plus pauvres que, que soient un peu moins timides. Et qu'est-ce que ça veut dire être un peu moins timide bah Ça veut dire ne pas se contenter de son petit salariat, de ses deux c'est de ça, comment dire, de, du droit du travail qui vous protège. Ne, ne vous contentez pas des protections sociales, elles deviennent mortifères pour vous. Prenez un peu de risque, vous les pauvres, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'ils finissent par y croire eux-mêmes ouais ce, alors ça c'est une grande question psychologique ça mais elle vaudrait pour tous les domaines elle vaut pas simplement pour mes, mes marchands là elle vaut elle vaut pour une personne qui dit je t'aime à une autre on finit par y croire mais est ce que est ce que le je t'aime ne serait pas qu'à l'heure un acte performatif hein, c'est à dire qu'il produit l'amour en même temps qu'il le nomme ouais. c'est très intéressant comme phénomène linguistique bon est ce que quelqu'un qui dit je t'aime n'est pas en train de s'auto persuader qu'il aime mais du coup ça produit de l'amour c'est-à-dire qu'il y croit de bonne foi. Mais ça, ça vaudrait pas. Ça, c'est des phénomènes psychologiques qui sont très, très intéressants. Donc, avec les marchands, là, de, de l'un à l'autre, mon, mon, mon cœur balance. Enfin, fait, disons, ma, ma religion euh, fluctue euh, les concernant. Je pense qu'il y en a qui savent très, très bien que c'est du bullshit. Et ceux-là sont ceux qui ont de, de loin le plus ma sympathie. Parce que moi, je préfère toujours un escroc que quelqu'un qui se ment à lui-même. Parce que l'escroc, au moins, a, a, a le panache de l'escroc. C'est-à-dire il sait que vraiment, il, il ment. Euh, quelqu'un qui dirait je prends mon risque et qui sait qu'il n'a absolument jamais rien risqué dans sa vie de bourgeois de nantis de quelqu'un qui est né avec un certain capital de départ et qui n'a fait que le faire fructifier. Euh, alors, hélas, je crois qu'il y en a qui vraiment croient à leur fable. Quand, quand j'entends en ce moment les, les, les, les, les gardes chiourmes chargés d'aller défendre la réforme des retraites, c'est-à-dire, on voit beaucoup bon le, le pauvre du SOT bah, et a été envoyé là comme ça je pense que les mecs ont tiré au sort en fait voilà bon, qu'est ce qui va là le petit là, il est bien en plus il vient du ps donc il pourra nous la faire à l'envers il est habitué euh, je pense qu'un type comme gabriel attal qui est un communicant redoutable redoutable il ira loin lui hein. il ira bien je sais pas s'il ira loin en politique en communication en économie mais tout ça à mon avis à ses yeux va de père euh, il ira loin lui je pense qu'il croit c'est boniment oui. Il croit. on le voit bien à nouveau dans ce livre là quand même ce qui vous intéresse ce qui vous passionne en plus de euh, de traquer le marchand dans notre vie de tous les jours c'est le mot et on le voit bien à nouveau dans ces boniments. <rire> ce qui vous intéresse c'est le détournement des mots qu'on a aujourd'hui alors il y a une liste qui est hilarante je vous l'avais déjà dit moi je vous trouve extrêmement drôle même si votre propos ne l'est pas vous avez quand même une façon de dire les choses qui est extrêmement drôle euh, alors quoi donc on c'est quoi le, le ressort justement pour faire avaler la pilule pour enfumer? C'est le, le, le détournement du mot, c'est le vocabulaire, parce que c'est ça dont il s'agit. Quand vous faites euh, dans ce livre euh, des réflexions sur euh, le mot euh, agilité, on entend partout euh, la carte de fidélité, c'est merveilleux ce passage sur la carte de fidélité, c'est génial, puisqu'en mmh. fait vous nous racontez que ben en fait on n'est pas du tout dans une relation amoureuse, finalement, comme vous venez de le dire, mais que c'est une carte marchande. Euh, quand vous parlez du service que vous décortiquez en disant bah non, c'est pas un lien, euh, je te rends pas un service en fait, je vais te payer, mais par contre, je vais te faire croire que je te renseigne. Donc, j'en reviens à ma question. Votre deuxième passion à part traquer les marchands, c'est leur utilisation du mot du verbe et son détournement. Bah, je pense que ça vient d'un pli plus fondamental qui est, qui est, qui est proche de l'obsession chez moi et bon bah c'est ce qui peut -être, peut être constitue ou forme le littéraire euh, un individu littéraire que reste tempérament là c'est un rapport aux mots qui est extrêmement sensible quoi. sensible au sens où les mots me sont sont pour moi des réalités sensibles au même titre que de la matière et la matière ça fait mal la matière ça vous affecte ou ça vous fait du bien euh, un bon un bon plat c'est de la matière et parfois le plat est pas bon bah vous êtes indisposé et parfois le plat est bon et vous êtes bien disposé ça vous fait du bien ça vous fait du mal j'ai un rapport aux mots je suis pas le seul hein. je, je, je pense qu'on est nombreux dans ce cas là et pas simplement ceux qui font profession de décrire ou de parler euh, je, je pense qu'un lecteur a, a toujours ce rapport là aux mots un rapport extrêmement sensible bon et donc euh, les mots me font mal, les mots me font du bien ou les mots me font mal, mais nous me font mal vraiment, quoi. Ça me, ça me frappe, quoi. Alors, ceux qui me font le plus mal ou qui ont tendance à m'irriter, à m'agacer, à m'incommoder, à c'est les mots dont je sens bien qu'il n'y a rien dedans, enfin, qui prétendent qu'il y a quelque chose dedans et qui et, et qu sont tout simplement en train de proposer une sorte de, de, de, de coquille vide, quoi. De, de vacuité, bon, ça, c'est vrai que je le fais beaucoup dans mon travail, et là, j'en ai remis une couche parce que bon, alors, sachant quand même que immédiatement. Il y a un deuxième truc qui se met en place et que je crois qu'est systématique dans les fragments que j'ai énuméré, la fin que j'ai écrit. C'est qu'en fait, premièrement, ce mot est creux dans la mesure où il ne dit pas ce qu'il a l'air de dire. Donc là, c'est la falsification. Mais deuxièmement, il dit quand même quelque chose. Et il dit quand même quelque chose de très, très précis. Donc en fait, ma démarche, elle est double à chaque fois. Je. je, je, je je théorise a posteriori hein, parce qu'évidemment je les ai plus écrits comme ça de façon presque intuitive chaque chacun c'est en me relisant je dirais ou en repensant à l'ensemble que je, je me suis dit qu'il y avait deux opérations la première c'est tu dis du faux et donc je déconstruis la falsification enfin je la voilà, je, la, je la démasque en quelque sorte, mais je dis quand même la part de qu'est-ce que tu es en train de nous dire là-dedans, quoi. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bon, le, par exemple, le boniment matriciel, on le connaît, c'est celui qui s'appelle le libéralisme, et donc l'idée que la valeur fondamentale du monde libéral ou des libéraux serait la liberté. Bon, évidemment, euh, ce mot, je, je l'ai suffisamment dit, et je remets un peu une couche au, au début. Là, je, je montre à quel point il a, il a quelque chose de fondamentalement vide. Le mot liberté, il n'a aucun usage pris en lui-même, mais alors quand même c'est la première chose dire en gros tu promeux la liberté parce que c'est un mot sympa alors que tu es quand même en train de faire des choses euh, qui ne qui, qui sont un peu moins sympathiques quand on les regarde en face quoi à savoir commercer et précisément euh, c'est la deuxième phase c'est d'aller voir mais de quelle liberté parle-t-il en fait puisque eux ne le précisent pas eux disent nous sommes du côté de la liberté c'est c'est un vieil élément de langage de la je dirais des éditorialistes libéraux ou des leaders d'opinion libéraux ou des philosophes libéraux éventuellement, c'est de dire qu'à droite on est pour la liberté et à gauche pour l'égalité. Ça c'est vraiment une espèce d'embrouille extraordinaire. Il n'y a, a qu'à voir euh, à quoi ressemblent les travailleurs qui s'activent dans les usines et dans les entreprises qu'ont édifié ces gens. Est-ce que ça ressemble véritablement à de la liberté en acte Bon, alors c'est un pipeau, mais il est évident que ça dit quand même un truc. Et c'est pour ça que le boniment il est redoutable parce qu'il est toujours un peu vrai. Et il y a quand même une liberté qui désintéresse ces gens. C'est vrai, il y en a une vraiment. Et ça a été le moteur de la classe bourgeoise au 17e, au 18e, quand elle a été une classe révolutionnaire, en tout cas qui déplaçait les choses, c'est bien sûr la liberté de commercer. C'est ça qui fonde la bourgeoisie, vraiment, la liberté de commercer. Le, le commerce n'était pas, enfin, il y avait un certain nombre d'entraves, d'entraves féodales notamment, il y avait des rentes féodales qui empêchaient le, le commerce. Bon, on a voulu libérer le marché. Et c'est bien ce que veulent faire toujours nos, nos boutiquiers. Ils veulent toujours plus libérer le marché. En ce moment l'enjeu sur les retraites c'est tout simplement de il y a eu une espèce comme ça de mainmise euh, sur ce système de retraite de en gros du parti communiste après guerre hein, et de, en tout cas du camp social on va l'appeler comme comme ça et il s'agit de relibérer les retraites en fait et ça veut dire quoi libérer les retraites alors eux, ils vont dire que chaque individu est le libre choix de sa retraite donc ils vont nous refaire le coup de la liberté individuelle qui évidemment qui ne tient pas la route non il s'agit de remettre les retraites dans le pot du marché et les fonds de pension, en ce moment, attendent. Voilà, ils sont là, ils sont à l'affût, là, ils sont à la sortie de cette salle pour récupérer les retraites. C'est ça qu'ils appellent la liberté. Il y, a, il y a une seule liberté qui leur importe, c'est vraiment la liberté du marché. Mais c'est jamais la liberté du travailleur. C'est jamais la liberté de l'élève à l'école. Hein. C'est jamais la liberté des femmes pendant tout un temps. Ça sûrement surtout pas été la liberté des populations indigènes qu'on est allé piller dans les premiers gestes du capitalisme la liberté des indiens d'amérique ou des ou des noirs qui subissaient la traite négrière importait assez peu à ces gens qui par ailleurs et dans le même temps étaient intarissables sur la notion de liberté donc ce livre c'est à la fois faire bien attention à la définition des mots mais c'est aussi dans quel contexte on les utilise de quelle façon on les manipule ouais c'est ça vous avez en gros à chaque fois vous avez des mots très génériques en fait le, le, une très très bonne façon de pipoter quand vous parlez c'est peut-être un peu ce que je suis en train de faire d'ailleurs c'est d'être dans l'abstraction quand vous êtes dans l'abstraction, ma foi, vous savez, il y a cette phrase qui est super, qu'on attribue, je crois, alors je sais plus à qui d'ailleurs, cardinal de Ré, je crois, à savoir on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Ben, je pense qu'il faudrait dire on ne sort de l'abstraction qu'à ses dépens. Mmh. Donc vous produisez un mot abstrait qui peut qui peut souffrir tous les contenus, tous et sont contraires, par exemple liberté. Hein. Je veux dire, la liberté, c ça peut être la liberté de tuer mon voisin, ou au contraire, ça peut être la liberté pour mon voisin de ne pas être tué. Bon, bon, finalement, on n'a on a rien décidé. Euh, la liberté de porter des armes, par exemple, très, très revendiquée par le grand pays capitaliste qui est les euh... États-Unis. Euh, donc vous partez d'un terme abstrait, et donc vous, comme ça vous pouvez laisser planer l'idée que ça désignerait tel ou tel contenu. Vous ne sortez pas de l'abstraction à vos dépens. Vous maintenez l'abstraction. Comme ça, tout, tout reste possible. Moi, mon travail, ça a été dire en fait, quelle est la... Qu'est-ce qu'il est en train de dire véritablement, précisément, en fait Qui parle où De quelle situation Et qu'est-ce qu'il est véritablement en train de nous dire Voilà, je, alors, là, c'est vraiment, je pense que ça résume, euh, c'est le cas de, de, de la majorité des fragments, je dirais. Je le disais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai énormément ri en vous lisant, et ça m'arrive souvent de rire en vous lisant François Bégaudot. Ouais, moi, j'espère donc... bien. Ah. Mais j'écris pour vous faire rire. Ah. <rire> Seulement vous. Chouette. <rire> Merci beaucoup. Euh, D'abord, vous en avez forcément conscience, mais ça représente quoi, le fait de pouvoir en rire Parce que ce que vous nous racontez est quand même grave. Ouais, mais alors ça, ça c'est un sujet qui me passionne, parce que... Comment, moi, je pense qu'il faut dire une chose simple. Sur, comment se fait-il qu'il y ait des écrivains où il y a du rire dans, dans ce qu'ils font Il y a de l'humour dans leurs pages, dans leurs lignes, dans leurs ligne, leur textes, et puis il y a des écrivains Pas. Il y a des très grands écrivains. Vous ne trouverez pas une once d'humour dans toute leur œuvre ça ne les disqualifie pas comme écrivain, mais on le voit. Bon, et puis il y en a d'autres qui, inversement, ben, on voit que quand même l'humour est partie prenante, bon, de, semble attaché à leur geste littéraire En tout cas, ça revient assez récurrentement. Euh, je pourrais, bon, par exemple, je pense qu'un écrivain comme Jean Echenoz, qui est un écrivain que j'aime beaucoup euh, contemporain, bon, il ben, y, y a toujours un peu d'humour dans ses livres. Et je dirais même qu'il y en a à peu, près, à peu près partout, en fait. Bon, et alors ça vient d'où ce truc ça, ça, Qu'est-ce qui fait qu'un écrivain va mettre de l'humour dans ses livres et qu'un autre écrivain pas du tout Sans, sans qu'il y ait de jugement de valeur ou de hiérarchie entre les deux littéraire je crois que c'est l'histoire de tempérament c'est comme dans la vie vous savez vous allez vous allez dîner avec quelqu'un avec des gens ben, il y a des gens autour de la table qui, qui ont qui ont plutôt une propension à sortir des vannes et puis on a d'autres pas ça rend pas les seconds euh... ah, ça les rend peut-être un tout petit peu plus chiant à fréquenter mais <rire> ça, ça, ça, les, ça les rend pas peut-être ça les disqualifie pas parfois ben, c'est peut-être pas donné à tout le monde non plus donc ça peut être aussi c'est un petit peu la capacité qui fait de la roue. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui met de l'humour dans son séries, c'est parce que de l'humour lui vient. Il a ce tempérament-là et peut-être qu'il en a vaguement la capacité. Ça, c'est au lecteur de trancher. Donc moi, c'est pas c'est pas un choix en fait. Après, où ça peut devenir quelque chose que je vais systématiser quand même et que je vais assumer littérairement, c'est que c'est notamment quand je fais des livres un peu méchants comme ça, euh, ou en tout cas des livres, je dirais, euh, qui seraient plutôt des essais et qui iraient plus dans une sorte de théorie critique de l'état du monde. Et là, je dois dire que pour moi. Je dirais que l'ironie c'est un peu pour moi la politesse de la dénonciation c'est à dire que je, je, je trouve que l'ironie si vous voulez pour moi est très honnête pourquoi parce qu'elle rend compte quand même de ce qu'est la position confortable de celui qui est en train d'écrire c'est à dire que il serait malhonnête de ma part de faire un livre de 200 pages sur le capitalisme et qui soit éructant euh, imprécateur pendant 200 pages c'est pas vrai parce qu'au moment où je suis en train de décrire euh, comment dire c'est peut-être un des rares moments dans ma vie où le capitalisme précisément ne m'affecte pas un moment où je suis un peu tranquille je suis avec mon ordinateur que par ailleurs le capitalisme a conçu et m'a vendu euh, donc quand même j'ai j'ai une dette à son égard euh, ça c'est ça va dans le sens de quelques fragments que j'ai pu écrire qui disent à quel point quand même nous sommes euh, enrôlés dans la marchandise et parfois euh, à notre corps consentant euh, et pour le bénéfice de notre corps mais je crois, voilà pour moi l'humour, c'est la trace, c'est la marque un peu de l'honnêteté. Ça, ça vous situe quand même, ça, ça resitue le geste à sa juste mesure. Le geste d'écrire qui n'est pas un geste risqué, c'est un geste confortable d'écrire. D'abord, il faut avoir le temps pour ça, pour écrire et pour, pour passer du temps à écrire un truc comme ça. Il faut être quand même dans une position relativement bourgeoise dans la société, et donc à ce titre-là, je me verrais mal prendre des grands tons comme ça très emphatique et très solennel ah, voilà je vais, je vais m'en prendre au capitalisme tel don quichotte au moulin il y a quelque chose de mensonger là dedans mais c'est pour ça que je pense que l'humour arrive arrive assez assez facilement sous ma plume parce que j'ai l'impression que ça rétablit la justesse de la situation d'écriture est-ce que ça fait passer autrement la colère je crois bon, après, je pourrais dire que en, dans un deuxième temps, une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à assumer l'humour et peut-être même à le systématiser quand je repasse le texte et, et à fignoler les traits d'humour, euh, c'est parce que par ailleurs, alors ça c'est beaucoup plus prémédité, c'est beaucoup moins un inconscient qui est au travail ou un tempérament, mais ça, mais parce qu'on sait bien que du point de vue critique, l'humour est une arme euh, tout à fait redoutable et que je crois qu'il y a moins en plus, comment dire j'avais écrit dans notre joie j'écrivais ça c'était un, un de mes essais précédents et je parlais un petit peu à, au camp social quoi qui m'importe au camp de l'émancipation comme je l'appelle et pour lequel je me sens une fraternité une amitié et je disais euh, euh, moi j'aime bien qu'on qu ne fasse jamais croire à l'adversaire que il nous a eu jusqu'au bout il nous a eu au point que on en serait totalement prostré affaissé euh, liquéfié par sa force et donc j'aime bien, alors c'est ce que j'appelais l'arrogance d'ailleurs dans notre joie, qui est un mot que j'aime bien, mais qu'il faudrait définir. Mais c'est quand même dire au, au à l'adversaire, tu, tu m'as pas eu, tu m'as pas eu, et, et d'une certaine manière, je suis plus fort que toi en fait. Je suis plus fort que toi, et donc j'arrive à rire de toi, euh, qui, qui me paraît quand même déjà une, une première façon de reprendre le dessus, quoi. Puisque c'est ça en fait, la politique, c'est toujours inverser un rapport de force. Surtout quand, quand l'émancipation consiste toujours à inverser un, un rapport de force. Il y a un état de fait où le rapport des forces vous est défavorable. Vous êtes une femme, le rapport de force vous est défavorable dans une société patriarcale. Bah, L'émancipation féminine consiste à renverser le rapport de force, mais ça vaudrait pour des gens qui seraient des classes populaires, ça vaudrait pour des racisés, ça vaudrait pour tout un tas de gens qui sont en situation d'infériorité. L'émancipation va consister à reprendre le dessus euh, ou alors dans des mouvements sociaux comme celui qu'on connaît actuellement. Où il s'agit vraiment de, de, de renverser un rapport de force qui, est pour l'instant, en faveur de, de la réforme. Bah, je crois que. Certaine manière, l'humour permet de. Ouais, de C'est une façon de renverser le rapport de force, c'est une façon de dominer le dominant. <rire> vous le disiez tout à l'heure, on a du mal à y échapper, tous autant qu'on est. Euh, un ordinateur, un smartphone, ok. Dans ce livre, euh, vous citez pas mal de monde hein. euh, Léa Salamé, Edouard ah oui. Louis, euh, je m'en suis pas rendu compte. La ça. Dos, euh, bah, il y a, Donc, il y a du monde hein, dans ce livre, euh, ils sont très nombreux. Vraiment, euh... on, non, mais en plus, toute plaisanterie, mis à part, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'attaques à dominem quand même. Si vous non, avez... mais enfin, moi j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Donc ça vous euh... a fait plaisir, ouais, moi, Salamé je suis ou contente pas en fait. Ouais. Moi j'aime bien ce livre, François Bégodeau. Franchement, hein, je, je vous le dis, moi j'aime beaucoup ce livre, ouais. euh... mais les Salamé, c'est quoi votre rapport? Avec... Ça... <rire> on va continuer sur votre interview, on fera la mienne une autre fois. Ah ouais d'accord, je trouve euh... ça moins bien, mais bon, allons-y. C'est ça la limite. Tout se vend tout peut être marchand la limite c'est le moment où on commence à être soi même un produit marchand je crois que de toute façon c'est bien le destin des gens qui sont dans le régime capitaliste et c'est mon destin et c'est le vôtre et c'est celui de tout le monde ici nous sommes obligés nous sommes tenus par ce système tel qu'il s'est défini et qu'il s'est inventé au cours des siècles euh, nous sommes tenus de venir nous, nous valoriser sur le marché c'est ça c'est ça c'est le point 1 et je dirais même c'est le point c'est le seul point vraiment passionnant de enfin, constitutif de cette affaire ça suffit à fabriquer une politique ça euh, à 22 ans j'ai été obligé moi même d'aller me valoriser sur le marché et donc je n'ai pas occupé les premières années de ma jeunesse en tout cas de ma vingtaine comme j'aurais souhaité les occuper si je n'avais été que mon désir que ce qui à moi m'importait ce que ce que ce, que, ce que, ce à quoi moi j'attribuais de la valeur, moi j'attribuais de la valeur à la littérature, au punk rock, au cinéma d'auteur et à tout un tas de choses. J'en aurais bien fait ma vie, dès, dès, j'aurais bien voulu occuper tout mon temps à ces choses-là. Euh, je le faisais un peu, mais je ne pouvais pas le faire complètement puisqu'il fallait que j'aille me valoriser. Or, c'était des domaines qui n'étaient pas valorisables, c'est-à-dire que j'allais pas tout de suite écrire un livre qui allait me rapporter 200 000 euros. Euh, j'allais pas, le punk rock, c'est compliqué à valoriser économiquement. Euh, et pas tout ce que j'aimais n'avait aucune valeur sur le marché. Et donc, j'étais bien obligé d'aller me valoriser sur le marché, ce qui veut dire aller brider un emploi. Il se trouve, j'ai trouvé un compromis. Absolument. Je vais vendre ma force de travail, et je suis allé la vendre dans l'enseignement. Ce qui Était assez mécanique vu, vu le, le milieu de, de, de dont je venais, les études que je faisais. Bon, mais ça m'a pas beaucoup plu d'aller faire ça. L'enseignement, c'est une chose, le contenu même de l'enseignement, je pourrais revenir, mais euh, ce geste là m'a déplu. Donc, de toute façon, nous sommes tenus de nous marchandiser et surtout de répondre à ce que les marchands ont coordonné de la valeur telle que définie par les marchands. C est, c est, on a décidé que c'était ça qui était valorisé, Allez, je veux dire, alors que moi ça correspond pas à ce que moi je valorise, donc il y a, a un et moi toute ma, ma colère politique ou mon énergie politique s'est engouffré dans ce hiatus là, quoi. Entre c'est ça pour se, pour se valoriser sur le marché, il faut faire ci, mais moi je voudrais faire ça. Moi, moi je trouve que ma valeur à moi elle est là, ben, c'est pas la même, et je pense que la politique c'est ça, l'émancipation euh, fondamentale euh, consiste en ça. Donc, ouais, ça, ça fait très longtemps que j'ai bien été obligé, obligé de me plier aux dictat de la marchandise. Et on en est tous là à des degrés, alors moi je pense que je suis plus ou moins privilégié maintenant parce que j'ai, à force de, de, de, de comment dire, de, de me consolider dans mon champ d'activité, j'y ai glané quelques points d'émancipation, quoi, quelques petites parts d'autonomie. Mais euh, bon, je veux dire, si demain mes livres se vendent plus du tout, et euh, eh bien, et euh, eh bien, et eh bien, eh bien, tout ira bien quand même. voilà <rire> C'est pour cette raison-là aussi que vous avez fait un chapitre sur le, le, le mot compétence. La bah, compétence, je pense que c'est un, un des mots, euh, oui, c'est-à-dire que c'est un mot qui, bon, pareil, c'est toujours pareil. D'abord, premièrement, mot abstrait compétence hein. de quoi tu parles, de qui, de quoi, c'est quoi C'est la compétence, euh, tu es un ta compétence en amitié, tu es un bon ami, tu te comportes bien avec tes amis, comme amant, comme amoureux, comme fils, comme frère, comme cousin, comme euh, plein de choses, quoi, comme euh, aliment, une association euh, zéro déchet. Euh dans les pyrénées non euh, donc c'est abstrait bon, compétence compétence. en même temps c'est plutôt sympa la compétence c'est mieux que l'incompétence on préfère s'entendre dire qu'on est compétent plutôt que l'inverse bon jusqu'ici voilà on a, on a les deux euh, les deux euh, aspects habituels du boniment à savoir un mot abstrait et un mot plutôt sympathique bon maintenant allons voir quel usage il a véritablement pourquoi est-ce qu'il a inondé euh, la langue managériale pourquoi est-ce qu'il a pénétré le monde du travail à ce point là euh, et, et, eh bien, voyons à quoi ça correspond véritablement sur le terrain. Et on sait bien que les compétences, c'est quand même un ensemble précisément de capacités que vous faites valoir, notamment en faisant des bilans de compétences. Et vous le faites donc dans un cadre qui est donc un cadre professionnel. On n'est pas en train de. Et dans... quand vous faites un bilan de compétences, on vous demande jamais si vous êtes un bon ami. On vous demande jamais ça. C'est dommage. On vous demande jamais si vous avez un sens aigu de l'amour. On vous demande on vous demande jamais si vous avez une compréhension très sensible de, du côté de chez swann de proust jamais on vous demande ça non. on vous demande alors c'est quoi les compétences qu'on demande c'est toujours les mêmes en fait quoi et les compétences on s'aperçoit que c'est un ensemble de dispositions que vous pouvez avoir et qui assure à, aux marchands et aux employeurs éventuels que vous allez être corvéable à merci voilà ce que ça veut dire en fait concrètement euh, et donc vous avez comme ça. En fait, je pense que les compétences dans l'histoire du capitalisme récent ou du monde du travail récent, c'est le retour du travail à la tâche. Voilà. Vous n'êtes plus attaché à un métier pour lequel vous avez une qualification et que vous pourriez exercer pendant 40 ans. Euh, ce que les libéraux détestent entendre, ah là là, qu'est-ce que c'est que ces gens très pantouflards qui vont faire le même métier pendant 40 ans Moi, ça me pose aucun problème d'être écrivain pendant euh, 600 000 ans. Hein. Et il y a plein de gens à qui ça pose pas de problème de faire euh, le même métier. Pendant toute leur carrière, après ils aimeraient bien un moment de quitter le métier et pas forcément à un âge avancé, et ils ont bien raison. Mais euh... bon, et donc le travail, la tâche, c'est quoi C'est que je ne travaille pas en fonction d'une qualification que j'y ai et, que, et que, qui fait que j'ai un métier, j'ai un savoir qui est lié à un certain nombre de capacités liées à une profession donnée. Non, c'est des compétences qui sont diffusable et répartissable dans tout un tas d'emplois différents et très liquide et très fluctuant bon, on sait bien que le travailleur préféré idéal du marché c'est celui qui pourrait faire ceci le lundi puis telle autre chose le mardi puis telle autre chose le mercredi avec des horaires déglingués euh, en fonction des besoins du marché et en fonction des besoins des marchands vous écrivez que l'autonomie est une aliénation et donc finalement Alors, je, je l'écris pas comme ça parce que ouais. ça s'apprête ça un peu à confusion <rire> <rire> Ben non, parce que c'est pareil, lié le... à ça. Enfin, là, on parle de ça, c'est à dire que c'est euh, un mot qui est, qui est complètement utilisé euh, d'une façon très singulière dans l'univers managerial aujourd'hui. Ben voilà, mais comme d'habitude, alors le problème, c'est qu'en plus, ils ont des butins de guerre, ces imbéciles de marchands. C'est à dire que parfois, ils viennent quand même chercher nos propres mots. Et le mot autonomie est un mot qui est tout à fait attaché dans à, à, au, au camp de l'émancipation. Je veux dire, l'autonomie, c'est même pour moi le, le maître mot de l'émancipation ouais. gagner de l'autonomie par rapport à. Et bah, il se trouve que l'autonomie effectivement est devenue un élément euh, disons de la de la religion managériale mmh. ou disons de, du, du, du boniment managérial et des, et des week-ends de cohésion euh, où on apprend tous ensemble à se souder euh, il faut que le salarié gagne en autonomie et écoute vieux euh, faut que tu sois plus autonome euh, jeff tu vois parce que je sais pas je trouve que tu pas assez autonome alors on dit mais c'est super sympa en fait l'entreprise a été pénétrée par l'anarchisme c'est extraordinaire enfin ça quelle bonne nouvelle quoi euh, Élysée Reclus, euh, Macron, même combat. Et ben, après, on voit concrètement ce que ça veut dire. On voit concrètement quel contenu ça ça prend dans la situation précise du travail. Et l'autonomie consiste en fait à faire par soi-même ce qu'un ce qu'un patron euh, t'aurait imposé de faire. C'est-à-dire que tu deviens ton propre patron. Ouais. C'est-à-dire que tu as complètement incorporé et intériorisé les injonctions euh, qui, qui fut un temps était été énoncé par quelqu'un qui était ton supérieur mais maintenant tu deviens ton propre supérieur et c'est à dire ton propre bourreau donc c'est le contraire de l'autonomie telle que l'anarchisme l'envisage est ce que finalement c'est un brouillard général qui rend mou ben, c'est à dire que c'est évident que c'est bon, l'expression écran de fumée me paraît très très bien je la trouve j'aime bien cette métaphore elle est un peu éculée, et un peu mécanique mais elle est, elle est super parce que c'est vraiment des écrans de fumée quoi donc il faut dissiper la fumée et voir et hop ah bah ben, c'était ça en fait c'était que ça c'était que, en fait, faire travailler plus les gens, ou les faire travailler dans d'autres, dans certaines conditions. Euh, et donc, effectivement, ça nous... Comme, comme le capitalisme contemporain a eu tendance à, à multiplier euh, les éléments de communication ou un lexique très euh, positif, euh, ça peut avoir une valeur euh, émolliante, ça peut amollir euh, les forces. C'est un, un peu fait pour, d'ailleurs. Il s'agit d'acheter quand même notre consentement, notre docilité. Bon... C'est pas, pas d'hier, mais sauf que là, ça se fait maintenant. Effectivement, bon, on sait bien que le bonheur est, est, une, est une notion qui a été intégrée dans le boniment managérial. C'est à dire qu'il s'agirait que les salariés soient heureux. Il y a des, il y a des maintenant des happiness, je sais plus quoi, sur les dans les, dans les entreprises, euh, des gens qui s'occupent du bonheur au travail, quoi. Euh, pourquoi pas. Mais donc là, évidemment, ça devient redoutable quoi, quand, ils, quand ils utilisent ce genre de choses. J'ai failli faire une entrée bonheur et qui aurait parlé de ces choses-là, mais je trouvais que d'autres sociologues ou intellectuels ou philosophes avaient déjà fait le boulot. C'est pour ça que je n'avais pas grand-chose à ajouter par rapport à cette, cette sorte, non pas d'injonction au bonheur d'ailleurs, mais cette idée qu'il faudrait que les travailleurs soient heureux au travail. Bon, jusqu'ici, ouais, pourquoi pas Moi, je suis plutôt... Pour que les travailleurs soient heureux au travail, puisqu'ils sont obligés d'y être, autant qu'ils y soient heureux. Sauf qu'on voit bien que le bonheur du travailleur est en fait euh, la finalité ultime du bien-être du travailleur au travail, c'est sa performance, c'est sa productivité. Donc ces gens-là ont l'air de nous parler de bonheur, mais ils nous parlent surtout de productivité. Mais vous allez un petit peu plus loin que ça, parce que dans le dans ce livre, vous nous expliquez aussi que on a régulièrement euh, cette injonction à transformer l'essai sur un échec où il faut le positiver mmh. où il faut être résilient oui. cest dire que de toute façon si le bonheur on l'a pas bah, c'est pas grave il faut quand même trouver le moyen de le voir même dans la situation de malheur bah là il faut prendre des choses dans la dans la, dans l'ordre quoi c'est-à-dire que ce fragment là qui s'appelle huit fois debout donc un proverbe hein, euh, tu te tu tu, tu, tu, tu tu merde tu tombes cette fois tu te relèveras huit fois ça. et alors ça part d'une un, vidéo sur laquelle je tombe d'un philosophe que je ne nommerai pas mais qu'on peut reconnaître une, une amie l'a reconnu donc euh, et il fait des bon il ben, a beaucoup de philosophes y, y, y, comment dire c'est compliqué de se valoriser sur le marché de la philosophie en faisant une relecture de critique de la raison pure hein. donc c'est pas trop ce que font donc on a tout un tas de gens qui s'étiquettent philosophe parce que probablement ils sont agrégés ou quelque chose comme ça et finalement qui euh, dont les revenus principaux consistent à aller faire des euh, animés des séminaires de management en fait avec une langue philosophique un peu enrobante comme ça donc je vois un de ces philosophes là qui, qui s'est beaucoup spécialisé dans, dans ce genre de choses, c'est aussi des gens qui vont faire des croisières. Vous savez, ils font des conférences philosophiques en croisière. Voilà, bon, j'adore ces trucs-là. Croisière avec Luc Ferry, pour moi, c'est un cauchemar, mais non, apparemment, des euh, gens payent pour ça. Je, je, je, je, je m'échappe totalement là. Le philosophe dont je parle est plus jeune et il fait une espèce comme ça. ouais il fait euh, un, un comme appeler ça, une, une, une, une, une, une, un discours, quoi. Enfin, une conférence. Une conférence, il est debout parce qu'il est un peu dynamique. Hein. Il tombe la veste. Parce que attention, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas que les gens pensent que la philosophie c'est chiant, donc surtout ne pas être chiant. C'est ce genre de philosophe qui, quand il avait 20 ans, il disait Kant, mais maintenant il dit non, mais quand c'est chiant, donc je vais faire autre chose. Donc il fait plus un truc sur quoi ça va être les vertus de l'échec. Tiens, tiens, tiens, les vertus de l'échec. Bah oui, hop, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et ça, je l'entends tout le temps. Je lui mais qu'est-ce qu'ils ont avec l'échec là, les, les, les marchands là, ou alors leur, leur porte-parole philosophique comme lui là. Euh... Eh ben oui ben c'est en fait quand on creuse un peu donc il va beaucoup dire oui non mais voilà en fait il faut que l'échec l'échec il faut pas le prendre mal c'est bien dans une vie d'échouer d'échouer parce qu'on se relève et en fait on ne réussit que mieux si on a d'abord échoué alors il dit par exemple oui en france ça va pas parce qu'en france on n'aime pas l'échec alors qu'aux états unis ils adorent l'échec euh, alors il prend un exemple c'est le type qui a fondé je crois kawasaki ou honda ou enfin un, un des deux ou trois euh, gros euh, de grosses firmes de moto au Japon, qui lui a commencé par avoir des échecs, il a essuyé des échecs. Il avait, mais parce qu'il était trop fou. Et donc c'est bon signe quand vous échouez, c'est parce qu'en fait le monde vous comprend pas. Mais un jour il vous comprendra dans une espèce comme ça de justice immanente libérale. À savoir tu as échoué une fois, à la fin tu gagnes. Ce qu'on voit dans pas mal de films d'ailleurs américains où il y a toujours un côté comme ça euh, down and up quoi. Euh, Rocky exemplairement, qui est plutôt un bon film par ailleurs, mais. Commence à être à terre, et puis à la fin, euh, à la fin, on se marie avec Adrian, quoi. Le, <rire> le... Non, mais c'est le récit libéral, quoi. Et donc, je vois ce philosophe quand même mettre un peu son, son, son talent, enfin, en tout cas, une certaine intelligence qu'il peut avoir au service d'un boniment euh, tout à fait euh, récurrent euh, de, du, du monde libéral, à savoir euh, c'est bien l'échec. Mais quand, quand on creuse encore, eh ben, comme d'habitude, on trouve quand même toujours la scène économique parce qu'en fait, vous savez, c'est le truc qu'il répète aussi à l'envie. C'est le fameux truc de Schumpeter, hein, c'est le, le truc de la destruction créatrice. Mais ça, c'est typiquement comme ça que fonctionne le capitalisme. Il faut bousiller euh, des usines quand elles, sont, quand elles ne sont plus rentables pour pouvoir réinvestir dans d'autres trucs, dans d'autres produits et dans d'autres chaînes de fabrication. Voilà, c'est comme ça que ça marche le capitalisme. C'est pour ça que le capitalisme produit de la casse, mais de façon structurelle. Il faut casser pour toujours reconstruire et aller mieux. Donc en fait, vous avez quand même un philosophe. Qui je crois, est normalien. Donc, en fait, vraiment, il y a un moment, il a lu quand même des textes qui, à mon avis, n'étaient pas exactement, euh, comment dire, en, en grande sympathie avec les choses de l'argent. et eh bien, au bout de son parcours, 25 ans plus tard, ce philosophe se retrouve à finalement à produire une sorte de religion libérale sous couvert de philosophie, qui serait donc cette cette vertu de l'échec, qui est en fait une vertu de la destruction créatrice telle que les économistes libéraux l'entendent. Faut creuser un peu, quoi. Mais on, on finit par trouver quand même le point dans cette affaire, et le point, c'est celui-là. Le philosophe <rire> en question, ben, c'est pas Luc Ferry. Hein. Luc Ferry, oui, il, a, il est plus si jeune, mais celui à je pense est un autre. Un petit peu plus jeune. Je, je révélerai son identité on dans, dans deux temps. semaines au Panthéon. <rire> <rire> oui, je fais des appelines comme ça. Il y a un peu des bourgeois quand même aussi dans ce livre, parce que finalement, bah, c'est quand même, euh, c'est des personnages qu'on retrouve dans votre littérature, François bégodeau et il y a aussi les bobos. Et donc sur cette question de transformer l'essai, donc de faire de sa vie une épopée qui doit avoir du sens, donc de raconter une histoire sur sa propre vie avec des étapes, parce que c'est de ça dont vous nous parlez finalement. C'est des TEDx. On parle de TEDx. Ouais, okay. euh, sur ce passage-là, ben, vous nous racontez aussi comment finalement s'orchestre à ce moment là tout un principe des, des trans classes qui sont applaudis pour venir à nouveau raconter et raconter -à dire qu'on fait moins les choses pour les faire par passion comme vous le disiez tout à l'heure vous disiez moi j'avais envie de faire du punk rock j'avais envie de faire du cinéma j'avais envie non en fait on les fait parce qu'on finit par en raconter une histoire Ouais, c'est un peu il y a un peu les deux choses, c'est-à-dire qu'effectivement peut-être que parfois on fait les choses pour pouvoir le raconter et comme on sait que maintenant c'est intéressant l'évolution du mot narratif par exemple, je l'utilise un moment, j'en ai pas fait une entrée, mais il faut produire un narratif, c'est-à-dire il faut produire, à un moment on a dit storytelling mais c'est déjà c'est déjà passé de mode, ça, il faut produire un storytelling, c'est-à-dire un récit et donc maintenant on dit plutôt un narratif, c'est quoi le narratif de Poutine, c'est quoi le narratif de Zelinsky, c'est quoi le narratif de Total Énergie ou c'est quoi le Bon, alors c'est marrant que tout doit comme ça être transformé en histoire. Et ça, c'est effectivement c'est éminemment libéral, quoi. Ça appartient, je pense, à bon d'abord ça vient des États-Unis. Comme souvent, d'ailleurs, la, la matrice linguistique est souvent là, quoi. Euh, bon, Et donc c'est une narrative au début. Hein. C'est euh, il faut que tout s'agence en histoire. Et pourquoi Parce qu'en fait, il s'agit à la base d'enchanter de, quelque chose qui n'est pas enchantant, qui n'est pas du tout enchanteur, qui s'appelle faire des affaires faire des affaires c'est pas c'est pas très joyeux en fait et puis c'est pas c'est pas très reluisant quand on regarde un peu de détail c'est parfois injuste parfois ça passe par des dégueulasseries mais de toute façon c'est pas très exaltant en fait c'est pas très exaltant quand on regarde véritablement ce que font ces gens ils le savent bien mais ils ont besoin de produire quand même le récit de l'exaltation ils ont besoin de présenter ça comme une aventure donc euh, oui euh, tu, tu tomberas cette fois tu te relèveras huit fois veux pas penser, hein. Prendre son risque, c'est la grande aventure. J'ai fait le grand saut. Et puis effectivement, euh, l'aventure, de c'était pas gagné. Il n'y avait rien de donné au départ. Attention, hein. ou oh là là, c'était. Il y avait de l'enjeu comme dans une bonne histoire. Qu'est-ce Qu qui va se passer Est-ce que vraiment Macron va réussir à intégrer Lena Quel suspense Quel suspense quand on connaît les je veux dire quand on quand on connaît les courroies de reproduction des élites ou de reproduction de la bourgeoisie il n'y avait, avait pas de suspense en fait de même façon que je vais pas raconter sous forme comme ça d'un enjeu dramatique fort le fait que je suis devenu enseignant c'était parfaitement programmé que je le devienne euh, et que je devienne écrivain n'était pas si euh, comment dire inattendu que ça donc j'aurais bien du mal à produire du, du récit là dessus mais c'est vrai qu'il s'agit toujours de finalement de, de vendre la chose comme on dit de vendre un sujet ça, ça se dit beaucoup d'ailleurs quand vous, vous savez quand vous vous écrivez les scénarios alors, je sais pas ce scénario doit trouver financement et donc vous avez affaire à des producteurs ça y est c'est parti et là, là, là, là y... alors que vous étiez tranquille dans votre coin vous aviez écrit en toute autonomie ce scénario là maintenant il va falloir vous intégrer une chaîne de production il va falloir que vous ayez l'aval de gens qui ont l'argent et les gens qui ont l'argent vous dire non non, mais je n'ai pas lu parce que j'ai pas le temps j'ai plein de trucs à faire bon, donc n'as pas lu un scénario qui t'aurait pris une heure et demie ok je passe J'avale la couleuvre euh, donc Vendez-le moi, vendez-moi, François, vendez-moi votre scénario. Mais euh, comment dire, vendez-je, comprends pas, je ne suis pas, de, pas de marchand, non, vendez-le moi, vendez-moi l'histoire. Et donc, c'est ce qu'ils ont appelé le pitch. Euh, ça commence à dater aussi, le pitch, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais il faut, faut, faut que ce soit vendable tout de suite, quoi. Euh, ouais, d'ailleurs, il y a une formule que même moi j'utilise, comme quand on est tous imprégnés, qui est j'achète. Quand des gens sont en train de faire une espèce de brainstorming, ah j'ai une idée, hmm, j'achète, j'achète ton idée. Ou alors, on ferait pas un petit week-end à Milan, j'achète dire que je suis d'accord et donc le fait que le mot j'achète soit devenu synonyme de je suis d'accord en dit long sur le comment dire, la réalité le métabolisme intégralement commerçant de ces gens quand même en fait ils, ils, ne, ils ne voient n'importe quel phénomène est lu à travers le prisme de la marchandise quand même pour ces, pour ces gens qui font un métier de, de vendre quand vous avez fait entre les murs après entre les murs est ce que vous attendiez quelque chose qui n'est pas arrivé euh, non pas du tout j'attends rien du tout attendiez Pourquoi qu'est-ce fait... que j'aurais pu attendre qu'il ne fût pas arrivé, qu'il ne soit pas arrivé qu Est-ce que bah, entre les murs a quand même marqué à un moment donné, quand ouais. euh, vous avez reçu euh, ce prix, finalement c'était tout d'un coup nouveau parce qu'on a débattu sur faut-il ouais. récompenser un film qui est un film mais pas tout à fait un film, mais en même temps c'est un film. Enfin bon voilà, il y a eu cette polémique-là. Est-ce qu'après vous vous êtes dit bah finalement ça ça va être une entrée, ok super, à partir de maintenant on va pouvoir commencer à débattre d'une autre façon de certains sujets et ça n'est pas arrivé. Ah non parce que moi j'y crois pas du tout à ça. Non, non, non, moi j'ai pas, j'avais aucun espoir en tout cas à de ce point de vue là parce que d'abord je ne crois, je, je, je trouve déjà très discutable que les œuvres d'art puissent avoir quelque poids que ce soit dans le débat public. Ça, ça, ça nous il faudrait qu'on fasse une rencontre là-dessus, hein, mais je suis très dubitatif. Et même quand elles ont tendance comme ça à croiser un sujet de société assez fort, comme en l'occurrence ce livre et ce film qui croisait le sujet de société de l'école, donc je, je, moi, je suis, je ne crois pas du tout que ce soit le, les œuvres, hélas, qui fassent avancer les débats ou voire même les situations. C'est arrivé exceptionnellement qu'une qu'un livre ou un film suscite une prise de conscience telle que ce soit suivi des faits, qu'il y ait même des réformes qui s'en suivent dans, dans le réel véritable des gens. C'est arrivé, je, je pourrais prendre des exemples précis, mais je pense que ça, arrive. mais c'est très rare. À la marge, les films sont des films, les livres ne sont des livres, quoi. Et donc, en fait, et d'ailleurs, dans ce livre, tout était. Je parle du livre surtout parce que le film et le livre se jouaient pour moi de la même façon. Mais moi, je suis surtout l'auteur du livre. Euh, ce que j'ai pu constater, et j'ai été vraiment aux premières loges pour le constater, mais c'est arrivé sur d'autres livres d'ailleurs, c'est que personne n'était déplacé par ce livre. Tout le monde le lisait comme il avait envie de le lire, à travers des lunettes politiques et idéologiques qui étaient préconstituées et que le livre n'a absolument pas infléchi. Donc les réactionnaires le lisaient comme un livre réactionnaire euh, les progressistes comme un livre progressiste euh, c'était très très spectaculaire mais parce que je pense que le, le livre était particulièrement non idéologique aussi euh, parce que là je m'étais mis en position roman et en, en roman j'essaie je, de tenir une sorte non pas de neutralité mais en tout cas de de suspens des idées de suspendre la théorie et donc euh, le livre était à euh, susciter autant d'interprétations qu'il y a de, de, de comment dire de famille idéologique sur le spectre politique, donc euh, c'était foutu pour que ça change ou que ça suscite quelques débats que ce soit en écrivant des livres. Vous n'attendez jamais rien de non. ce point de vue là. Bah, d'abord, il faudrait qu'il soit d'abord de quoi est-ce qu'on parle. Je veux dire, un livre qui marche, il se vend à dix 000, 15 000, 20 000. Ça, on considère que ça a marché. Euh, C'est quand même pas grand monde. Dans une société, alors je parle que de la société française de 67 ou 8 ou 6 millions de personnes, donc c'est absolument négligeable. Éventuellement, les films, un film a du succès quand il fait un million, deux millions, trois millions. Donc là, ça commence à être non négligeable dans le nombre. Mais un livre, mais, mais un livre, c'est plus personne rend, Ça existe tout seul dans son coin, puis personne s'en rend compte. Mais alors, pourquoi vous écrivez Vous n'avez pas envie quand même de, de partager ses opinions, de, de susciter quelque chose non, quand, quand j'écris, j'écris pour faire... De, parce que d'abord, je n'ai rien trouvé de plus intéressant à faire pour moi-même. Mon corps se trouve plutôt pas mal là-dedans. Et c'est ce mode de vie qui me rend heureux j'essaie de fabriquer des livres que je trouve beau intense intéressant traversé par le réel et traversé éventuellement incidemment par de la politique de la théorie parce que voilà tout ça constitue la vie donc c'est normal que ça s'invite dans les livres mais euh, non je crois pas du tout au poids en tout cas et, et d'ailleurs je, je, je pense qu'il n'y a pas eu un seul écrivain dans l'histoire de la littérature qui est écrit pour changer les choses ça c'est pas vrai ça c'est des, des, un narratif rétrospectif. Ouais. ça ouais moi j'écris parce que je voulais changer le monde en fait c'est c'est un élément de langage et un boniment que, que nous servent parfois certains artistes parce qu'ils ont une sorte de mauvaise conscience d'être inutile c'est un peu le passif bourgeois luxueux des activités littéraires ou des activités artistiques en général donc il ya beaucoup d'artistes notamment quand ils ont un tempérament de gauche qui se sentent un peu gênés aux entournures genre ouais, moi je suis quand même du côté du prolétariat en même temps premièrement je suis un peu un bourgeois deuxièmement je j'écris des listes quand même le truc qui sert à rien et qui fait pas avancer la cause et donc ils vont te raconter la chose rétrospectivement peut-être non non mais moi je l'écris pour changer le monde etc je crois que c'est faux je crois que c'est un mensonge et il faut admettre qu'on fait des livres parce que ça nous passionne de les écrire parce qu'on trouve que c'est passionnant de les fabriquer et qu'on en tire beaucoup de joie et qu'on espère éventuellement euh, procurer un peu de joie à nos lecteurs. Mais euh, et éventuellement, incidemment euh, vraiment, euh, si au bout du bout du bout, les livres peuvent être vaguement utiles aux gens qui les lisent, en tout cas, ce qui peut ouvrir leur champ de pensée, parce que je pense que ça sert à ça, les livres, ça, ça ouvre les champs de perception et les champs de pensée, c'est tout, euh, pour un lecteur donné. Bon, bah ma foi, c'est bon à prendre, mais, mais si demain j'apprends que mes livres, 1 ne servent absolument à rien, que deux, euh, ils ne sont d'aucune utilité pour aucun lecteur, je continuerai en écrire. <rire> je, je, bah oui vous avez parlé de l'école tout à l'heure et on, on retrouve aussi un peu l'école évidemment dans ce livre euh, vous êtes fâché avec l'école non non non mais non ça va bien je l'ai, je les croisé hier l'école on s'est dit bonjour euh, elle m'a demandé non mais non je suis pas fâché avec l'école non, non je suis je suis fâché avec les discours sur l'école euh, bon, je suis un peu fâché avec le dispositif scolaire lui-même dans la mesure où je pense qu'il rend malheureux beaucoup de gens beaucoup d'élèves sont malheureux à l'école beaucoup de profs sont malheureux à l'école ça fait quand même beaucoup de gens malheureux pour moi ma fibre sociale s'active tout de suite qu'est ce que c'est que ce dispositif qui rend malheureux les gens et pour d'ailleurs un bénéfice qui reste sujet à caution mais en fait qui me où j'interviens davantage sur le débat c'est quand j'entends des gens continuer à servir un narratif sur l'école et notamment des gens à gauche Parce que les gens à droite à la rigueur peu importe mais que des, des gens de gauche continuent à considérer que l'école puisse sauver les, les classes populaires euh, et qu'elle est émancipatrice euh, et qu'elle peut l'être mais il se trouve que simplement des éléments extérieurs à l'école ont fait qu'elle n'a pas pu remplir son sa vocation ça, ça vraiment ça me met en colère ouais, parce que ça c'est une falsification de l'histoire tout simplement c'est du révisionnisme euh, l'école n'a pas été fabriquée pour ça Elle n'a pas été conçue pour ça donc c'est à ce titre là euh... là j'en parle j'y reviens dans boniment sur un angle qui est un peu retort de ma part je parle de tech c'est-à-dire une espèce de dispositif technologique d'éducation qui, qui, qui résume bien l'affaire. C'est-à-dire qu'on connaît bien l'entourloupe le, habituel concernant les secteurs publics, les services publics. Pour bon, l'école, est un service public. En tout cas, il y a une école publique. Il est évident que les forces libérales ont tout intérêt. C'est un marché qui leur échappe. Les marchands détestent qu'un marché leur échappe. Ah bah, un truc qui est public, bah, du coup, ça échappe en partie parce que l'école est quand même déjà très largement marchandisée. Mais enfin, globalement, ça échappe un peu à la mamise des marchands. Les marchands ne rêvent que d'une chose qu'on démantèle totalement l'école publique et que l'école soit marchandisée. Et donc, ça ouvre des marchés extraordinaires. D'ailleurs, ils, ils sont déjà en train de les créer. C'est ce que je décris dans boniment. Oui, oui. Alors, évidemment, ça, ça crée une triangulation complètement affolante pour un, pour un citoyen comme moi, en tout cas pour un zozo comme moi c'est que un, moi je suis vraiment pas fan de l'école publique parce que je considère qu'elle est inégalitaire et qu'elle participe du dispositif libéral général puisqu'elle fournit euh, des, des travailleurs au marché mais de l'autre côté je vois qu'elle est quand même assaillie par encore pire c'est à dire des gens qui veulent définitivement la marchandiser et la, et la plier totalement aux injonctions du marché donc on se retrouve dans, dans une drôle de position nous autres à à presque parfois devoir défendre quelque chose qu'on ouais. aime assez peu euh, parce qu'on sent bien que euh, bientôt cette chose-là euh, va être euh, accaparée par des gens qu'on déteste encore plus alors ça crée effectivement des troubles euh, des troubles cognitifs parfois chez chez des gens comme moi mais c'est aussi chez les profs euh, qui euh, effectivement se retrouvent à défendre ce qu'ils euh, ce que par ailleurs ils critiquent vertement et structurellement à savoir cette machine à trier qu'est l'école là on est quand même dans une drôle de situation qui fait que moi j'ai pas beaucoup d'amis dans cette affaire j'ai surtout pas d'amis du côté des neurosciences enfin des marchands du marché de l'éducation qui est en train de se mettre en place armé de neurosciences hein, qui sont en train de scientificiser la pédagogie bon ce qui est tout à fait horrifiant euh, j'ai pas beaucoup d'amis de ce côté là j'ai pas beaucoup d'amis du côté non plus de la défense de l'école de républicaine euh, qui est pour moi une école structurellement inégalitaire bon donc euh, je suis pas fâché avec l'école c'est l'école qui est fâchée avec moi quoi elle veut pas de moi Elle, elle, elle, elle tout ce qu'elle me propose me, me, me suscite chez moi enfin m'inspire des sentiments extrêmement je dirais euh, en fait le sentiment qui domine sur cette question pour moi c'est la colère et la tristesse je suis en colère de voir ce qu'on fait des enfants je suis en colère de voir ce qu'on fait des profs je suis en colère de voir ce qu'on fait de mes amis profs qui sont évidemment nombreux et je suis triste fondamentalement qu'est ce qui reste comme espace pour pouvoir euh... Faire de la pédagogie, apprendre, éveiller euh, au sens critique, débattre Alors attention, parce que faire de la pédagogie est un élément de langage, est un boniment hein, qu'on entend beaucoup. Alors attention, à faire de la pédagogie, ils ont réussi à nous, à nous ramener ça aussi. Non, mais en ce moment, les Français ne comprennent pas que cette réforme est superbe. Pourquoi Parce qu'ils sont un peu bêtes et on n'a on a pas fait assez de pédagogie. Donc on va leur réexpliquer comme à des enfants de 3 ans. Et, et le mouvement social va se dissiper euh, comme par miracle, donc attention avec la pédagogie. Moi, non, mais moi je suis d'une culture ou d'un tempérament qui croit beaucoup à, à, à l'auto-éducation. Euh, je crois beaucoup à ce qu'on a appelé à un moment l'éducation populaire. Euh, c'est l'éducation populaire, c'est les gens qui s'éduquent les uns les autres mutuellement. Euh, J'apporte moi des choses que je sais que je sais faire je te les apporte je te les donne et toi tu me donnes des choses que tu sais faire etc. et tout ça peut se faire de façon informelle on n'a pas besoin de dispositifs pour ça ça se fait d'ailleurs j'avais j'en parlais dans notre joie j'avais dit que le pour moi le groupe d'amis faisait modèle non seulement pour pour une organisation politique générale mais aussi modèle de pédagogie et modèle d'émancipation parce qu'au sein d'un groupe d'amis on ne cesse de s'apprendre des choses les uns aux autres sans à aucun moment se donner des, des situations formellement de pédagogie quoi <rire> euh, on, on, on, on s'apprend des trucs on s'apprend parfois des trucs dérisoires des trucs inintéressants insignifiants mais parfois des trucs quoi on se fait lire des livres mais aussi euh, on se fait rire on, euh, on se raconte des machins donc je te raconte un voyage Donc quelque part tu apprends quelque chose de mon voyage et puis inversement toi tu as passé un week-end en bourgogne et bah ben, tu vas me passer tu, tu vas prendre quelque chose de la bourgogne en te racontant euh, me raconter comment euh, T'écoutant me raconter comment tu as fini euh, bourré comme un coin à 6 heures du matin, bon, mais au bout du compte, il y a de la bourgogne dedans, euh, et par ailleurs, ça vaut un petit peu conseil médical préventif, quoi. Donc, on s'apprend. Moi, je crois beaucoup à ça. Il faut voir. Enfin, je pense que toute réflexion pédagogique doit toujours partir de ce qui se joue réellement au, au fil de la vie. Comment est-ce que j'apprends dans ma vie ben, j'apprends toujours informellement et de gens qui me sont proches. C'est ma dernière question parce que, c'était enfin, déjà une heure et on pourrait encore en passer une deuxième effectivement. Liberté, égalité, fraternité, c'est un super slogan. <rire> c'est compliqué. J'en ai fait une petite pièce théâtre elle s'appelle la devise d'ailleurs où je me moquais bien sûr un peu parce que on est, on est taquin, on se refait pas. Alors, je sauvais quand même l'égalité. Évidemment, j'expédiais la liberté, je sauvais l'égalité parce qu'on, voilà, ça fait partie du logiciel. Euh, autre mot <rire> euh, courant euh, de gauche. Et sur la fraternité, c'est un mot que j'adore, mais que je, dont je me méfie de tous les usages politiques, et je crois qu'il faut lui, lui, lui maintenir sa pureté euh, presque métaphysique et morale, et presque sacrée d'ailleurs, la fraternité. Il ne il il peut pas y avoir de politique de la fraternité. Donc au bout du compte, un slogan comme celui-là, enfin cette devise, euh, euh, ben, je veux dire, on ne sait absolument pas quel usage en faire et donc on pourra répéter des milliers de fois à savoir ah bah oui ce qui est écrit sur les frontons des mairies ça correspond pas trop vraiment au fait hein. on dit liberté égalité fraternité alors qu'en fait c'est pas le cas bah bien sûr que c'est pas le cas pas le cas parce qu'on sait pas ce que ça veut dire liberté liberté de qui égalité de qui comment fraternité de qui avec qui. Donc je pense qu'historiquement et dialectiquement il faut rappeler que cette devise elle a quand même de la gueule quoi. C'est-à-dire dans l'histoire des devises, moi j'étais allé voir pour écrire ma petite pièce les, les autres devises, il y a des devises pourries qui sont qui sont purement chauvines quoi, qui sont euh, la devise polonaise, je me demande si c'est pas vive la Pologne. Quoi. Enfin euh, euh, euh, euh, pardon pour les polonais qui seraient là parce que, parce que je pense que c'est pas la Pologne, c'est un autre truc. Donc c'est vrai qu'il y a eu par le fait d'une sorte de mégalomanie française, mais aussi quand même d'une certaine grandeur, d'un certain pan de la population française en tout cas, quand même cette espèce d'aspiration à ce qu'on appelle l'universel, quoi. Ce qui est pas, ce qui est... je veux dire, alors je sais plus de quand date la devise. D'ailleurs, je pense pas que ce soit d'ailleurs dans le premier moment révolutionnaire. Je crois que c'est plutôt en 1848 qu'elle a été adoptée comme devise. Mais à vérifier. Mais en tout cas, il y a un moment quand même où se donner cette devise là, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Bon, le problème, c'est que le lendemain, on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Donc, euh, moi, c'est sûr que c'est pas des j'en ai fait une pièce parce que je trouvais qu'il y avait matière à s'amuser et à réfléchir un peu mais euh, globalement euh, je pense que c'est pas un sujet cette devise on n'organisera rien de très conséquent politiquement en commençant à déconstruire la devise merci françois mais ben, merci à vous